c'est parti. Euh, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre euh, en extérieur, cette fois pour médiatise euh, Nous tournons toujours avec la solution Corp Média et on voulait vous démontrer qu'en fait on pouvait l'utiliser partout. Le choix du jardin, de la verdure, et il correspond également à notre invité du jour, Stéphane Brognard, qu'on est ravi de recevoir. Stéphane, est-ce que tu veux bien te présenter Oui, je peux. Déjà bonjour, bonjour à tous. Alors. Euh... Le dispositif fait que tu sais pas où regarder, mais c'est ça qui est aussi euh, est ça qui est génial. Est, euh, bah merci de me recevoir à la capitale des Vosges, à Épinal, pour moi qui suis plutôt euh, Vosgien des Hauts. Et, euh, je suis euh, Stéphane Brognard. Euh, J'ai un, un statut, une étiquette qui me colle à la peau, qui est maintenant celle d'être un aventurier. Euh, avant, j'étais plutôt un ultra-trailer. Euh, je suis plutôt, oui, un amoureux des montagnes, un amoureux de l'outdoor, de l'extérieur, etc., etc., et on aura longuement le temps de, de, de discuter avec toi parce qu'on se connaît bien hein, il faut dire aussi les choses je pense à toutes les personnes qui regardent ça qu'on a la chance d'avoir collaboré d'avoir des amis en commun tu as pu participer activement à l'un de mes défis etc etc et puis tu as certainement des histoires un peu croustillantes parce que je t'ai fait subir aussi des choses physiquement à ton véhicule qui t'a permis de pouvoir aussi réaliser des choses enfin tout ça pour dire aussi que je suis au-delà des compétences sportives, celles d'un entraîneur, d'un coach, c'est comme ça que ça se dit, mais aussi d'un préparateur mental et qui aime aussi accompagner des personnes qui n'ont pas simplement envie de faire du sport, mais qui utilisent le sport comme un outil de développement personnel, ce qui a été d'ailleurs ton cas avec l'ensemble des filles, et je pense que tu vas relater un peu cet épisode-là, avant qu'on parle de l'actualité et de la prochaine aventure qui commence lundi. Est-ce que ça te va comme présentation Ça me va impeccable. Donc en effet, j'ai eu l'occasion de... De te. Comment je dirais ça De te subir. Oui. De te subir en tant que coach dans le cadre d'un défi sportif que j'ai réalisé avec des, des copines et avec un capital physique qui n'était pas au forcément calibré pour pour faire ce genre d'épreuve et tu as eu la gentillesse de nous accompagner de nous préparer mmh. et on a réussi et on finit les épreuves et on les finit dans le premier tiers mmh. euh, sans j'allais dire sans être dorloté parce que c'est pas ton mode de fonctionnement ouais. <rire> mais néanmoins tu as été hyper présent et euh, et bienveillant à ta manière. C'est parfois un peu brutal. Oui, voilà, c est, c est, je suis rustique et brut de décoffrage, mais euh, je crois que tu peux aussi préciser que tu, vous n'étiez pas exclusivement là pour faire un défi sportif. Euh, là, c'est peut-être, on inverse un peu les rôles, mais tu as été un peu rapidement juste à dire, bah voilà, on a eu envie de faire entre filles un défi sportif. Non, il y avait quand même une véritable volonté aussi euh, de Sinana. Euh, qui veulent aussi, euh, qui ont une vie à la ville, qui ont une vie de famille, qui ont ceci, qui ont cela, et qui se lancent dans un challenge dont elles n'étaient absolument pas du tout obligées. Hein, euh, ça ne les aurait pas empêché de vivre. Hein, vous à toutes. Non. <rire> je, pas du je, tout, même. Bien vécu sans mais me faire du mal. mais euh, que l'idée de vouloir aussi euh, développer, et encore une fois, vous l'avez utilisé comme un outil pour communiquer respectivement. Euh, sur ce que peut être aussi un challenge que l'on se lance dont on n'est pas du tout sûr de réussir il y avait quand même la réalisation d'un impossible et de on n'a pas du tout le bon véhicule ça nous semble tout à fait compliqué voire pas du tout on n'imaginait pas du tout pouvoir le réussir ce qui était votre cas oui. euh, quand vous êtes venu me voir effectivement on va pas dire qu'on partait de très loin mais effectivement vous n'aviez pas du tout les véhicules adaptés à la contrainte qui allait vous être demandée. et que on a réussi à transformer l'impossible en possible et notamment avec l'idée euh, qui n'était pas juste d'avoir un véhicule et d'avoir de, de, de, une recette, mais d'avoir un état d'esprit euh, qui faisait aussi qu'on allait être capable, de, on avait des choses à exprimer au plus profond de soi, et on a utilisé cet événement remarqué, remarquable pour y arriver. C'est comme ça aussi que la pilule est mieux passée dans ma rusticité et dans... Euh, des fois un peu l'enfer dans lequel je vous foutais au quotidien, quoi. Mais il faut le dire, c'est un peu ça. Alors ce barjot nous a fait courir en mois d'avril par 8 degrés dans un canal d'alimentation du lac de Chaumouzet, mais je lui en veux toujours. Euh, dans tes engagements et dans tes accompagnements, c'est toujours chargé de, de, valeurs, de valeurs humaines. Euh, tu es par ailleurs engagé dans, dans quelques assos que mmh. tu portes, mmh. euh, tu peux nous en dire quelques mots alors, euh, effectivement, euh, derrière, le, derrière le sportif qui pose des événements ou des aventures ou des défis ou des performances, etc., etc., j'essaie toujours d'y accoler un message. Alors, il soit euh, personnel. Et puis, euh, quand je faisais de l'ultra-trail, j'avais peut-être une vengeance sur la vie, euh, etc., etc. C'est un peu pathos, mais ça aide beaucoup aussi à, à réaliser des événements plutôt marquants, plutôt remarqués, etc., etc. Après, quand on arrive dans le monde de l'aventure, on essaie aussi, entre guillemets, euh, de ne plus penser qu'à soi. Une fois qu'on a assouvi euh, et qu'on a enterré l'achat de guerre avec tout un, un passé euh, personnel, on peut s'octroyer, et qu'on a mis en place une méthode, on peut s'octroyer aussi de la faire bénéficier à d'autres et euh, peut-être aussi de, de rendre service par ces événements remarqués remarquables à des associations. Alors ça passe effectivement euh, par des liens de cœur avec euh, des responsables d'associations tels, euh, je sais pas, je pense forcément à Basket aux pieds. C'est que je pensais également. Voilà. Euh, basket au pied qui est... Avant, avant d'être basket au pied, c'est surtout euh, Antoine, qu'on se connaît très bien, qui se lance dans cette idée incroyable euh, de faire partager au plus grand nombre des enfants qui sont hospitalisés pour des durées plutôt moyennes, voire longues, euh, de quand même les faire voyager au travers de défis sportifs qui ont été filmés et qui se retrouvent en réalité virtuelle. Euh, de temps en temps quand l'association est capable euh, de pouvoir réunir de l'argent acheter des masques, euh, trouver des sportifs qui donnent ou des aventuriers qui donnent des films gratuitement ceci est mis dans la boîte et les enfants voyagent Effectivement quand Antoine me parle de ça parce que c'est surtout je suis copain avec Antoine, ça me parle et inévitablement comme tout un tas d'associations pourraient me parler mais en face aux, celle là elle me parle parce qu'Antoine c'est à la base, c'est un copain. Et, euh, et ça va même dans des choses plutôt banales. Je pense forcément en 2014 euh, quand tu déboules chez ton dentiste et que ton dentiste euh, tu sais qu'il voilà, il vient d'avoir un nouveau-né et, et comment ça se passe, ça va, Bah, écoute, tu sais pas la tuile qui m'arrive, euh, mon enfant qui vient de naître, véritable souci de foi et que s'il n'est pas opéré et pris en charge très rapidement dans un process ça va mal finir pour lui donc on se retrouve confronté en tant que parent dans cette idée là mais cette association va nous aider aussi à pouvoir suivre notre enfant quand il est hospitalisé aux quatre coins de france peut-être de l'europe et que donc l'association a besoin d'avoir de l'argent pour pour pouvoir accompagner les parents de suivre leur enfant qui vient de naître en plus c'est pas des c'est pas des adultes c'est pas etc etc et je passe la ligne d'arrivée de l'ultra Trail du Mont-Blanc l'été d'après, en faisant un top 10, forcément les caméras, les micros sont tendus et euh, tu dis bêtement, tu, dis, bah, tu racontes cette histoire de façon un peu bête, tu dis, c'est pas que je soutiens cette association, c'est que mon dentiste que je connais bien euh, qui est presque un copain euh, bah, il se retrouve dans une situation un peu délicate et euh, bah, juste pour vous dire que effectivement y a, si vous en tant que parent, moi j'étais parent je suis toujours parent dites, bah, si ça m'arrivait, j'aimerais bien pouvoir accompagner mon, mon gamin etc, etc. Un truc assez simple à ma façon et euh, la semaine qui a suivi et forcément l'association ça a décollé, ça a permis à tout un tas de parents de pouvoir accompagner euh, dans, dans l'hospitalisation ça, ça me parle ça ça me va bien parce qu'il euh, y a un lien de cœur. Après, vouloir faire le joli cœur au travers de mes défis et de mes aventures pour euh, me donner, euh, pour donner bonne image, ça c'est pas du tout ma tasse de thé. Ça ne m'intéresse pas et je trouve ça même irrespectueux si c'est juste pour euh, utiliser ou profiter d'une association caritative euh, pour se donner bonne image à l'aventure que je suis en train de faire. Franchement, enfin, je, je trouve que ça manque de respect. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler des assos, mais en tout cas, n'importe quelle association, n'importe quel engagement qu'il faut avoir, il faut qu'il y ait un lien fort avec euh, moi et sinon sinon, ça sonne cru et ça me plaît pas. Quoi. Voilà. Du coup, tout est, tout est affaire de cœur avec toi, ou en tout cas de, de lien, d'humanité, de, mmh. on mmh. va dire, sans exploiter l'humanitaire. Ça, ça me plaît beaucoup parce que ça fait partie des choses qui me dérangent un petit peu dans l'actualité de certains. Mmh. Euh, tu as par ailleurs lancé un certain nombre d'aventures dans dans, en, dans le cadre d'une équipe que tu crées mmh. euh, avec des amis, des connaissances, des connaissances mmh. qui deviennent des amis souvent. Mmh. Euh, J'ai envie de te parler du coup d'Etarcos puisque c'est mmh. sur ce projet-là qu'on s'est euh, qu'on s'est rencontrés ou en tout cas qu'on s'est euh, qu'on a mis en place des choses qu'on a mis en place des choses ensemble. Etarcos, euh, et c'est quoi euh, C'est quoi l'objectif et euh, vas-y, Alors euh, Etarchos euh, c'est c'était et ça sera. Euh, Etarcos c'est Socrate à l'envers, alors ça c'est une histoire forte avec mon, mon histoire personnelle euh, d'un livre qui s'appelle Le Guerrier Pacifique et effectivement il parle d'un Socrate à l'intérieur de ça qui est, qui est un peu euh, voilà, le, le, perso le personnage principal. Et euh, Socrate à l'envers c'est Etarchos. Donc euh, Etarchos c'est avant tout un projet euh, d'un bateau à la rame qui doit traverser un océan avec un être humain à bord et qui va ramer un certain nombre d'heures par jour, qui doit vivre en autonomie complète dans ce bateau-là pour traverser un océan. Et euh, alors c'est tout un tas de péripéties parce qu'on habite dans les Vosges et vouloir avoir ce genre de projet euh, demande aussi de mettre en place certaines compétences. Il ne s'agissait plus euh, d'avoir un individu qui s'entraîne dans son coin et qui de temps en temps sorte de, de son garage, de sa cave ou de sa grotte pour aller poser quelque chose sur le terrain en s'ayant entraîné, euh, effectivement, ou avec des baskets, des skis roues ou je ne sais quel outil, mais de façon assez personnelle. Là, il était véritablement nécessaire, c'était un peu un terrain un, tout nouveau pour moi, un, un terrain d'expérimentation, euh, pas comme un chef d'entreprise.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 euh, dans une phase qui me permettait d'avoir bien compris et de favoriser aussi le, cette idée de tu es totalement autonome dans ton secteur parce que tu es à la tête d'un réseau de compétences qui sont aussi tes points forts etc etc mais que tout ça m'a permis d'apprendre. N'empêche que malgré tout ça a été délicat mais euh, le bateau a quand même traversé un océan, en l'occurrence l'océan atlantique euh, qui n'est pas le projet et on en reviendra aussi par la suite qui n'était pas le projet initial, le projet initial est de traverser le Pacifique à la rame en solitaire et euh, avec des, des coïncidences, des entraînements, des, des moments ont fait que ça n'a pas été possible de le, de le mettre en place euh, et que du coup je me suis retrouvé en coup d'essai, qui n'était quand même pas un, non plus un coup d'essai parce que 72 jours euh, tout seul dans un bateau à traverser l'Atlantique pendant le, la période du confinement euh, ça n'a pas été forcément très facile, ça a surtout été très compliqué post-aventure euh, c'est-à-dire que ce, ce, ce système et qui était au centre avec euh, toutes ses compétences autour, euh, voire des partenaires, voire euh, tout un tas d'entrepreneurs dont tu faisais partie euh, dont euh, plein de personnes ont fait partie, qui étaient euh, autour de ce projet-là, avec euh, chacun leur rôle euh, avec une certaine euh, autonomie ont eu du mal aussi peut-être à, à comprendre parce qu'ils n'étaient pas aussi habitués à avoir autour d'eux quelqu'un qui passe 72 jours en mer euh, et je suis revenu vraiment esquinté alors physiquement on peut le comprendre mais ça ça se répare assez facilement mais j'ai pris un coup de dépression énorme derrière euh, où je ne touchais plus terre enfin c'était hyper compliqué c'était des moments de doute, de, de, de, de, de remise en question de tout enfin tu passes par des moments euh, très compliqués. les deux mois qu'on suivi ont été plus que délicats alors effectivement c'est aussi là où je me suis bien rendu compte que mettre en place ce genre de, de, de, de système euh, avec quelqu'un qui n'est pas forcément à la tête qui n'est pas là non plus pour alimenter et nourrir au quotidien les entrepreneurs, les partenaires, etc., etc., mais que tout le monde devait fonctionner ensemble au service du projet et non au service d'une personne, euh, était une très bonne idée, mais n'a pas, euh, pas toujours été bien reçue, parce que peut-être assez mal expliquée. Et pour les projets maintenant qui viennent, je fonctionne toujours de la même manière, mais j'en je, profite aussi pour euh, davantage, euh, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire bah, « ils n'ont rien compris euh, », non. c'est euh, ils ne l'ont pas bien compris parce que je ne l'ai pas bien expliqué. Et que cette manière de faire un peu différente dans un projet n'est pas du tout celle qui est utilisée au quotidien dans la plupart des entreprises, qu'on soit chef d'entreprise ou salarié. Euh, soit... Et ça, ça m'a permis aussi d'évoluer euh, dans les prochains projets. Alors, c'est peut-être un peu chiant hein, comme ça pour vous qui regardez, mais c'est vraiment important. Parce que ça veut dire que la relation humaine que l'on met en place a totalement maintenant changé pour les prochains projets. Et, et c'est grâce à Etarkos. Grâce à Etarkos... Euh, et j'ai aussi vu que des personnes qui avaient compris Poste, dont tu fais partie et dont plein d'autres personnes qui étaient dans le projet Etarcos, euh, parce que le projet Etarcos forcément s'est mis en sommeil, je suis parti dans d'autres projets, a été, euh, a été perçu et compris a euh, posteriori. Donc euh, toi euh, et d'autres personnes. Et finalement, euh, bah, d'où peut-être aussi le fait qu'on se retrouve là euh, aujourd'hui, a permis aussi de pouvoir... Euh, bah, évoluer, euh, comprendre davantage, euh, se professionnaliser euh, et, et tout le monde a évolué dans cette histoire. Enfin moi je trouve que ça a été une, un formidable, euh, alors l'idée était folle, euh, <rire> ça je suis d'accord, mais ça a vraiment, je trouve, euh, enfin moi en tout cas personnellement, et l'ensemble du projet a permis à tout un tas de personnes de... de, de de, de prendre grâce à cette expérience tout un tas de compétences de, de relationnel d'humain de choses qui se sont mis en place parce que parce qu'on s'est tous serré les coudes arriver à un moment il y a eu des moments ultra tendus on n'était pas du tout habitué à monter de ce genre de projet personne n'était habitué toi personne n'était avec l'envergure de ce projet là mais on l'a fait et je, je, enfin moi j'ai l'impression qu'on a vachement évolué quoi. Moi aussi, je trouve, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu es rustique, un petit côté bûcheron euh, brut de décoffrage. Et, euh, et pourtant, tu arrives à, à expliquer que tout s'est pas passé comme tu l'avais imaginé ou comme tu l'avais rêvé au départ, mmh. que, malgré tout, que ça a été difficile ah, oui, oui, oui. et que malgré tout, euh, tu en retires... Euh, tu en retires quelque chose d'hyper positif qui te porte sur les, sur les nouveaux Ah projets. oui, oui, oui, et, et, et ça me semble essentiel, c'est-à-dire, alors cette idée qu'il faut avoir de, des échecs pour après être meilleur, ceci, cela, non. La, la volonté à tout prix, en, en franchissant les lignes d'arrivée, que ce soit le bilan dans une entreprise, que ce soit, euh, enfin, toutes les lignes d'arrivée, il y en a plein des lignes d'arrivée dans une vie, qu'il n'y a pas que dans le sport, euh, l'idée principale, c'est d'avoir été se chercher des éléments, se nourrir. Il euh, faut aller chercher à bouffer quelque part dans les aventures, euh, dans les échecs, dans les réussites, dans les ceci, dans les cela. On n'est pas là pour flatter son ego et se gargariser, sinon. Ah, un on peu, quand même, on peut. Ouais, on peut. Euh, alors on peut entre copains autour d'un verre, vite fait sympa, euh, <rire> voilà. Mais sinon, on, on sait pertinemment, enfin moi je sais pertinemment que j'ai besoin d'aller chercher à bouffer pour être meilleur le coup d'après. Enfin, on a besoin d'aller tirer quelque chose qui nous permette de travailler ce sujet-là, donc le plan d'entraînement, j'ai presque de d'ailleurs, le plan d'évolution. Enfin, on, on, on traduit ça comme on veut, même dans le monde de l'entreprise, on va aller chercher ces Éléments là pour dire que le coup d'après on soit meilleur. Et c'est un super jeu. Ça, enfin, je trouve ça, mais. Et c'est tellement riche, et on en trouve toujours à chaque moment. Je pense que là, au moment que vous en êtes, c'est la quatrième, cinquième, sixième émission, euh, le coup d'après, on se dit bah, « tiens, t'as vu ça ?» Et à chaque fois, c'est hyper nourrissant. On n'est pas en train de dire oh, « se lamenter, je ah, j'ai pas réussi, euh, s'apitoyer sur les critiques dans les réseaux sociaux » ou je ne sais pas quoi. On euh, n'en bah, euh, a aucune. Et, et, et, que, <rire> et que même si t'en avais, on n'a pas de temps à perdre avec ça, parce que l'énergie qu'on va, qu va donner à ça, on n'est pas en train de le donner justement pour se faire son autocritique, se mettre à poil devant la glace je pense qu'il est essentiel de le faire et que et que moi je le fais au quotidien et que j'ai appris à le faire et que et que c'est merveilleux et que et que pour la prochaine aventure qu'on qu qu va parler et même celle à moyen et long terme dont forcément vous allez de nouveau faire partie euh, je vous l'annonce déjà hein, d'accord vous êtes au courant dans un ou deux ans il va vous arriver un truc euh, on va avoir pris les connaissances de cause, et qu'on n'est pas en train de dire qu'on s'obstine, on est juste en train de te dire qu'on qu a véritablement la volonté de ne pas réussir, euh, de faire beaucoup de merde, pour être, de faire un peu moins le coup d'après, <rire> envie fait de dire, mais de continuer tout le temps dans cette euh, démarche, on n'est pas là pour plaire, enfin, moi je suis pas là pour plaire, euh, mais je suis là effectivement pour défendre certaines valeurs, qui à chaque moment de la vie, qui à chaque moment de chaque projet. Ah, euh, alors, le projet est ce qu'il est, euh, ça reste de la gesticulation euh, en outdoor, euh, en bateau, en escalade, machin, mais que derrière, il y a l'assouvissement d'un truc au plus profond de soi, qui a euh, de vouloir exprimer une idée assez particulière. Moi, j'ai le sport outdoor, euh, Vincent, euh, Vincent Munier, il a le beau euh, au travers d'un film, euh, un, quelqu'un euh, s'occupe d'une famille avec l'idée de vouloir, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, oui, on fait des choses, elles sont à tout prix nécessaires de les, de les améliorer pour aller au... être sûr de vraiment... Euh, exprimer dans la réalisation mettre dans la matière ce qu'on a au, au plus profond de son crâne quoi enfin et au plus profond de son cœur ça c'est quand même ça quoi l'idée enfin, moi c'est ça quoi. du coup tu nous as parlé de, de ligne d'arrivée et là j'ai envie de te parler de ligne de départ parce ouais. que tu pars bientôt oui. euh, tu pars lundi si je ne m'abuse ouais. euh, et tu pars faire quoi quelle est ta nouvelle folie une sottise une <rire> sottise ne faites jamais ce que je vais vous dire euh, je je pars lundi matin du onec qui est le qui est le petit sommet, euh, mais notre grand sommet à nous le dans les Vosges, euh, de 1363 mètres. Euh, c'est le sommet, euh, pas du Massif des Vosges, mais du département des Vosges. Et euh, j'ai décidé d'aller rejoindre le sommet du Mont-Blanc, qui est là un peu plus conséquent, et d'y aller en ligne droite. Ça s'appelle de l'azimut brutal, je suis vraiment désolé du terme. J'adore. Bah, euh, <rire> alors on pourrait l'appeler azimut bestial, mais ça c'est ton côté bestial qui te fait dire ça. <rire> mais euh, l'azimut brutal, c'est un terme militaire qui consiste à dire « je vais tout droit, euh, peu importe les obstacles ». Euh, alors euh, voilà, grosso modo, on n'est pas non plus bête, mais cette idée de, de vouloir aller droit au but, alors derrière, on y met toutes les métaphores possibles et inimaginables. Euh, C'est un formidable, derrière, tu un bouquin de philosophie avec cette idée-là, c'est-à-dire que oui, effectivement, je veux aller d'un endroit à l'autre, et pourquoi de cet endroit à cet endroit C'est-à-dire que oui, effectivement, le Honeck est un sommet remarquable parce qu'il est dans mon jardin, euh, j'habite à moins de 20 minutes euh, ou 25 minutes du massif du sommet du Honeck, que euh, le massif du Mont Blanc, c'est celui qu'on cherche de loin quand on vient faire un lever de soleil au Honec. De, on le cherche et on finit par le trouver. Euh, L'idée, c'est clairement de dire et d'exprimer qu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout de la terre, euh, de payer des tours de manège de je ne sais quel truc à l'autre bout de la terre qui coûte des milliers d'euros en partant du pas de sa porte, en ayant une idée tout à fait originale. En l'occurrence, de ne pas emprunter les sentiers tracés par d'autres et foulés par tout le monde. Et chacun y mettra les métaphores qu'il a envie d'y mettre derrière, que j'ai envie d'aller d'un endroit à l'autre sans forcément faire des détours et, et qu'il faut passer par-ci et par-là. Euh, dans le monde du, de la formation et du professionnel, vous y mettez toutes les métaphores que vous y voulez. Je veux aller de là à là et je suis obligé de passer par un million d'étapes. C'est saoulant et ça me saoule, moi. Alors, c'est un cadre que je me fixe euh, de vouloir suivre cette ligne parfaite. C'est presque une prison. C'est presque une, un cadre hyper rigoureux, mais au nom des valeurs que tu veux défendre, tu te fixes un cadre, une règle du jeu et ça, ça te permet aussi euh, de dire que la rigueur, le cadre, c'est les choses les plus importantes pour être capable de dire que tu donnes une véritable valeur. On fait pas les choses comme ça, on est capable de lui donner du sens, d'expliquer. Mais quelle idée saugrenue Effectivement, il y a beaucoup plus simple pour aller au Mont-Blanc en utilisant les sentiers de randonnée, ce sera déjà bien assez compliqué comme ça. Mais non, <rire> non, je ne veux pas de ça parce que je veux aussi exprimer que oui, on peut tout à fait vivre des choses extraordinaires. Dans tous les entraînements que j'ai pu faire, euh, on va aller des choses un peu plus triviales vers des choses un peu plus peut-être philosophiques, mais tous les entraînements que j'ai fait autour de la maison, dans un rayon de, je ne sais pas, 10-15 km, je tirais des tout droits comme ça à l'entraînement euh, sur deux jours, sur trois jours, sur quatre jours, enfin, etc., etc. Et bien à chaque fois, je ne suis passé euh, à 90, voire 95 je n'étais jamais passé dans cet endroit, effectivement, la plupart du temps, comme tout à chacun, quand on s'entraîne, quand on va se balader, quand on va courir, quand on fait du vélo, quand on fait machin, on utilise des sentiers, des, des choses qui ont été matérialisées, faciles d'évolution, faci et puis faciles, hein. c'est très facile, c'est un peu comme dans la vie, il y a des choses plus faciles, des choses plus difficiles, quand on les fait par soi-même, c'est des fois, et faire son propre sentier, c'est beaucoup plus difficile, mais moi j'ai l'impression qu'on est, est plus fier de soi, on met plus de temps, c'est plus compliqué, on met plus de temps pour y arriver, mais on est plus fier de notre. soi, et c'est le nôtre. Voilà. Et, et ben j'ai découvert mon territoire de façon incroyable sur des choses qui sont juste à côté de la maison. Et je partais même du devant de la maison. Et ça, c'était génial. Je n'y passais que pour la première et la dernière fois dans ces endroits. Qu'est-ce qui va me repousser dans un endroit totalement incroyable Parce que j'avais tiré ce trait droit sur la carte que je tentais de suivre grâce à ma montre. Et première et dernière fois, un peu, c'est un peu notre histoire. On n'est que là pour un passage, qu'une seule fois, qu'on va arriver sur Terre, et on essaye d'y laisser le moins de traces possible. Et ça, cette condition-là, elle est un peu plus délicate dans nos vies, et on se rend bien compte qu'elle pose un problème. C'est-à-dire que, effectivement, d'aller consommer des tours de manège à l'autre bout de la Terre, ça pose un problème. Se créer une aventure de développement personnel en se créant son propre cadre, sa propre règle du jeu, alors la mienne est extravagante, euh, mais elle est à mon image, euh, on n'est pas obligé de faire ça, c'est ça que je veux dire. Chacun choisira aussi son, son mode. On n'est pas simplement obligé de suivre quelque chose que quelqu'un d'autre nous, nous fait faire et en plus nous fait payer pour le faire. On peut tout à fait réaliser des choses à sa mesure, à son image, à son niveau, sur le pas de sa porte et de vivre des moments extraordinaires euh, sans avoir été euh, marketé, euh, vendu... Euh, et qui euh, ça vous a envoyé du rêve plein les yeux Non, vous avez vraiment fait quelque chose par vous-même. Et c'est ça un peu l'idée de, de ce projet qui s'appelle Onec 4808. Le Onec 4808, le sommet du Mont Blanc. Alors, je vais passer par tout un tas de péripéties euh, et ça à la limite c'est mon affaire, c'est mon histoire. Euh, et puis ça m'amuse. Euh, et t'as voulu tout dans la merde de mon gars, vas-y, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Effectivement, encore une fois, l'idée c'est de développer une idée que derrière on a euh, des choses à dire, on n'est pas juste là pour euh, faire le malin sur les réseaux sociaux parce qu'on fait quelque chose que les autres peut-être ne peuvent pas faire, n'ont pas eu l'idée de faire, et qui est extravagante, euh, toujours, euh, toujours plus, toujours plus, non, c'est pas du tout cette idée-là, et ça, ça, donc ça part lundi. Je vais mettre 10-12 jours pour arriver euh, au Mont-Blanc. Alors c'est traverser les Vosges. Alors là, et en plus, euh, ce n'est pas du tout agréable ce qui m'a été proposé d'entrer, parce que cette ligne droite fait passer vraiment, je les prends toutes euh, pleines de front jusqu'à Belfort, euh, plutôt que d'avoir ce beau sentier qui n'est pas si loin que ça, hein, qui est tout de plat. C'est 247 km à vol d'oiseau, mais ça c'est la trace idéale. Euh, je ne m'éloigne guère plus que de 300 à 400 mètres de ma trace de chaque côté, euh, mais ces petits détours euh, à chaque instant, on ne peut jamais être exactement, parce que c'est toujours un peu compliqué. Et il y a des fois aussi des, des événements géologiques, des événements euh, privés, je ne sais pas, un bâtiment, une ancienne usine désaffectée où tu ne peux pas traverser, donc tu, tu contournes un peu. Tout ça fait qu'on rajoute 30 à 35 Alors on est je, toujours à vol d'oiseau, mais euh, j'ai envie de te dire. 350 euh... km et 10-12 jours pour être à Chamonix. Et ça fait combien de kilomètres en basket En bon, bah euh... Ah bah euh, C'est ça, c'est 350 bornes à peu près. Ah oui, puisque le vol d'oiseau tout droit... Okay. Le, le vol d'oiseau tout rien dit. droit... Oui, mais le vol d'oiseau, mais... il ne se prend pas le dénivelé. Lui. Alors voilà, c'est-à-dire qu'on a des logiciels à l'heure actuelle qui, on est tout à fait capable de dire que si c'était du vol d'oiseau entre le Honec et le Mont-Blanc, on serait plutôt de l'ordre des 200 kilomètres. Peut-être moins de 200 ouais. km, en prenant la trace idéale, en suivant ces courbes de niveau, de montée, de descente, etc., etc. On n'est pas en 2D, on est en 3D, on en arrive effectivement à dire que ça fait à peu près 247 km. Mais tu rajoutes avec, en plus de tout ça, tous ces mini détours à chaque instant, parce qu'on n'est jamais pile sur la trace, je vais réaliser en gros 350 km. Et de dénivelé positif On est autour des 25 000 m de dénivelé positif. Wow. Oh, alors j'ai mal à mes mollets alors le... <rire> Et en plus, il a l'inconvénient de ne jamais être euh, sur des pentes qui sont euh, souvent celles qu'on utilise. En randonnée, tu fais des lacets, euh, euh, tu as des pentes douces qui étaient utilisées à, à, avant par des charrettes ou je ne sais pas quoi. Dont, Donc là, on... tu montes à quatre pattes. Et bah, tu je... Alors, su... Alors c'est presque ça. Oui. Par... Bien souvent, c'est presque ça. Euh, rien que des fois de quitter un talus en traversant une route parce que la route ne correspond pas. Euh, grosso modo, il y a 90% de hors piste, là, inévitablement, vous avez bien compris, mais que bien souvent, les choses soient bien faites et que euh, tu sois et que tu es à un bout d'un kilomètre de 100 mètres de 200 mètres d'un chemin d'un sentier voire d'un bout de route ça tombe bien hein, des fois et c'est plutôt agréable mais le reste du temps c'est une baston un peu nerveuse quelque part c'est comme si tout le temps quelqu'un était en train de te chahuter j'ai 25 kg entre 20 et 25 kg sur le dos parce que je suis en totale autonomie alors une autonomie plutôt relative on est dans un pays occidental où je vais traverser des patelins où euh, la providence s'ouvrira à moi euh, ce qui me permet de pouvoir m'octroyer le loisir de ne pas prendre toute la bouffe dont j'aurais besoin. On imagine que j'ai besoin de 5000 calories grosso modo par jour parce que je vais avancer 13 heures par jour. Ouais. Je dors dehors, de bah, toute façon je vais pas aller à l'hôtel, il y a guerre d'hôtels dans les endroits où je vais me trouver, c'est un hamac, une bâche et c'est du lyophilisé. Je suis parti avec euh, 10 fois 2500 calories par jour à base de lyophilisé, ce qui représente quand même déjà 9 kilos dans ouais. un fond de sac, j'ai 9 kilos de nourriture et 2500 calories ne suffisent pas. Mais j'ai largement tu aller manger et boire une bière chez l'habitant si je je... Voilà, ouais, ouais, j'espère je... <rire> bien d'ailleurs, je fais un appel euh... en fait, regardez bien la trace. <rire> je reviens tout <rire> reviens tout rond. Je reviens tout, tout rond. Euh... Et bien reposé. Ouais, parce ça va aura être génial. J'ai dormir chez l'habitant. Chez l'habitant. Euh, ça peut avoir lieu notamment dans la... Après, entre Belfort et le lac de Neuchâtel. Euh, là, je, je traverse pas mal de communes. Mais bon, en essayant de zoomer sur la carte, je me suis bien rendu compte qu'il y avait assez peu de monde, assez peu de supérettes. Bon, mais je suis ouais, tout à ouais, fait confiant. Oui. Les gens viendront à mais toi. Mais bien sûr, ce sera organisé. Tout va, tout va bien. Les planètes vont s'aligner, ça va être génial. On verra Et bien. Du coup, arriver, mais je me fais pas tout ça. Euh, Départ le 2, arrivé si tout va bien le 12-13 à Chamonix. Et après, bah, selon les conditions météo, c'est toujours une histoire tu un peu le avec Blanc. le guide. Je gravi le Mont Blanc. Alors, dans ces péripéties, il y a, après les Vosges, c'est le Jura. C'est le Jura suisse. C'est la traversée du lac de Neuchâtel sur un petit bateau avec le bateau sac accroché. C'est un, un, un mini rafting. Ça s'appelle un pack craft. C'est un truc qui fait 1,5 kg, que l'on gonfle, hop, et tu traverses. Et du coup, tu vas le trimballer les Alors, je je, le jura machin, euh, alors non, les je ne le trimballerai pas. C'est peut-être l'un des, des seuls impairs peut-être que je pourrais faire à ce projet-là. C'était où j'arrive sur place et je me débrouille euh, via euh, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, de trouver quelqu'un qui me prête un pédal. Voilà, un, un pédale ou, ou quoi que ce soit, un pédalo ou quelqu'un qui pourrait me, me, me donner quoi que ce soit pour pouvoir traverser. Et puis, euh, on s'est rapproché avec la marque Mekong, qui est une marque euh, tout fabriquée en France et tout, j'ai bien aimé l'histoire en fait en même temps, oui. et euh, qui voulait aussi valoriser leur matériel, qui était une excellente idée, parce que là, pour le coup, c'est du matériel... J'étais un peu sceptique quand je me suis retrouvé tout seul au milieu du lac de Longemer, avec un sac à dos de 20 kg, avec des chaussures de randonnée, <rire> des gravillons qui avaient un, même un peu frotté sur le bord. Je me dis le truc va commencer tout doucement à se dégonfler, je me retrouvais dans une sacrée panade, et ben non, ça tient la route, c'est hyper costaud, c'est stable, j'ai pas caboulé avec un sac posé comme ça, de façon un peu aléatoire. Euh, pour un... Je fais un peu la promotion de ce truc-là, mais. Et, et du coup, je me suis dit, bah ouais, et, ben, et ça ne me dérange absolument pas de dire que je vais faire l'impair sur cette idée, de dire que euh, quelqu'un va m'apporter ce bateau-là pour les traverser, euh, parce que sinon, en termes de volume, alors ça ne représente qu'un kilo cinq, euh, te dire un kilo cinq de plus ou de moins, je ne suis plus à ça près, mais en termes de volume, là, ça, ça, ça commence à devenir trop, trop compliqué, trop en termes de trop volumineux, et puis euh, ça permettra aussi, par là même, d'avoir au moment de ces points de rencontre pour le Léman et pour le lac de Neuchâtel pour l'histoire du bateau euh, d'avoir euh, Joy, ma compagne, euh, peut-être d'autres personnes qui viennent prendre des images parce que moi je vais prendre tout un paquet d'images oui. euh, mais euh, des images inside quand tu es en aventure ce n'est pas toujours fifou en termes de qualité par contre euh, elle elle viendra aussi faire tout un tas d'images quali pour pouvoir rendre compte de cette aventure sur le côté peut-être brutal, comme Nazimud euh, ah, Brutal, ah, t'aimes bien, oui, ce Mais... côté bestial. Mais ça, ce sera que la première partie, parce que, en seconde partie, enfin, tout doucement, on a envie d'accompagner, j'ai envie de dire, le. Le, le, celui qui va visionner ce film de 20 minutes euh, Vers une autre idée Que, que Stéphane brognard n'est pas simplement Qu'un brutal euh, bourrin Et que derrière il a envie de développer une idée yeah, Et on, on arrivera bien à le faire Mais oui mais je n'ose pas trop le il dire Ce qu'il faut savoir c'est que du 2 mai au 12 mai Il fera le temps le plus Pourri, pourri, pourri du, monde. du monde Parce que dès qu'il fait C'est une un truc, caractéristique Il fait une météo absolument <rire> dégueulasse euh, Donc ma foi sortez pas les barbecues <rire> Attendez le 13 Je suis désolé rentre, ça se dégage, suis il n'y a désolé. pas de difficulté. Euh, par rapport à ça, j'ai envie de te poser une question hyper complexe. Euh, pourquoi Pourquoi tu vas aller traverser l'Atlantique Tu l'as fait en plus. Pourquoi maintenant tu fais ça Pourquoi tu fais le Pacifique P Pourquoi tu fais... Hmm. Pourquoi Eh bien, pourquoi Parce que c'est mon moyen d'expression. Alors, j'aurais préféré être écrivain. J'aurais préféré peut-être être acteur. J'aurais préféré peut-être, je ne sais pas, ou je ne sais quoi. Mais enfin, j'aurais <rire> préféré exprimer ce que j'ai au plus profond de moi par d'autres choses. Euh, mais c'est l'outil qui s'est présenté à moi dans ma vie quelque part, c'est mon outil. C est, c est, je, je, je ne suis pas chanteur euh, ou je n'ai pas des capacités de musicien ou de chanteur à être capable d'exprimer euh, comme tout un tas de personnes euh, au travers de, de textes ou au travers de chansons. J'ai des choses à raconter, quoi. mais on a tous des choses à raconter. Des défis sportifs comme l'art du corps. Exactement, c'est-à-dire que moi ce n'est pas… c'est une gesticulation et et c'est souvent pris comme ça. Hein. Les sportifs sont souvent pris pour des simples gesticulateurs. C'est bien, ok, très bien. Mais chaque personne a aussi des choses à exprimer et utilise son art. Et moi, c'est une forme d'expression que j'ai et que j'utilise. Et que maintenant, autant où ça a toujours été du mal à être compris, autant où j'arrive à une certaine maturité ou à un certain âge, où maintenant je suis capable, en plus de le vivre pour moi, avec cette envie d'exprimer certaines choses, de pouvoir aussi être capable de le rendre compte au travers d'un film, au travers de mes propos au travers de tout ça, parce que j'ai réussi à, à moi-même avoir la capacité de pouvoir l'exprimer. Et donc, quand tu me dis pourquoi, et parce qu'en fonction de ce que j'ai envie d'exprimer, je choisis l'aventure qui va correspondre. Quand l'année dernière, en sortie de confinement,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 Et que tout doucement, on va dire, ok, mais cette gesticulation a aussi vocation à délivrer ce message-là. Ah, ok, c'est le but. Et ça, c'est parfait. Qu'envisages-tu de faire après ça euh, Donc, j'achète bah, un yacht à Monaco et, et je me fous. Tu feras fou... un appel Ouais, puis terminé. <rire> <rire> Pas du tout. Euh, je, je vais déjà euh, me jeter corps et âme à aider Joy à pouvoir euh, finir. Il va être nécessaire, par exemple, euh, et ça c'est un secret pour tout le monde, d'aller retourner quelques fois quelques images à certains endroits clés. Euh, parce que ça a été raté, parce que, parce que ça ne représente pas assez bien le propos, parce que post-défi, et il va y avoir du montage, il va y avoir de l'écriture, etc., etc. Ça, ça va me prendre beaucoup de temps. Euh, je termine le bouquin qu'il faut à tout prix que je rentre pour le mois de novembre pour que ça puisse partir sur cette explication effectivement d'une histoire de vie c'est une vie à main nue c'est le titre du bouquin euh, qui permet aussi d'expliquer la, la démarche et surtout les, les épreuves entre guillemets d'après euh, seront toujours issues d'une idée et d'une idée forte à vouloir développer mais que euh, dans un moyen voire long terme mais plutôt moyen terme euh, d'ici euh, un à deux ans voire trois ans l'idée est véritablement de traverser le Pacifique oui On veut en être en plus. Oh, bah alors vous, vous en serez euh, avec alors voilà un, un super exemple je crois qu'on commence à déborder sur, sur le temps mais ça a été un, un, une belle remédiation possible c'est à dire que euh, notre première collaboration avec un bateau avec des, des problèmes électriques a fait que ça a été totalement on a raté totalement notre oui. notre notre fonctionnement alors que l'idée tout roulait mais que des de la communication des choses qui n'ont pas été faites correctement des, des ruptures dans la chaîne de communication et qu'on est tout seul en mer c'est pas évident euh, on sait que maintenant euh, notamment avec jérémy là qui est à la technique, on mettra des codes, on mettra des, des formations beaucoup plus que on a été… Euh, j'ai été trop léger sur, euh, sur la formation qu'on avait fait comme ça, vite fait, alors lui c'était facile pour moi, je disais oui, je pensais avoir compris, quand tu es tout seul en mer, tu comprends plus rien, enfin, etc., etc., fait aussi que de, la remédiation possible nous permettra de développer, au travers de vos compétences, un logiciel qui me permet peut-être que il s'est passé un moment extraordinaire dans le bateau ou à l'extérieur du bateau et on a la capacité en appuyant sur un bouton d'aller stocker les 10 dernières minutes, les 5 dernières minutes euh, et qui vont se dire que c'est les caméras qui tournent en tout temps, c'est un logiciel qui tourne en tout temps et que, ça c'est merveilleux parce qu'on en fait, ne peut ça pas le faire déjà, ça. Ça, ça fonctionne, ouais. euh, vous êtes capable de le développer vous... mais non mais tout fonctionnait sauf que je n'ai pas été capable de mettre tout ça en branle-bas de combat au point de, de pouvoir le faire fonctionner carrément donc euh, forcément qu'on va repartir parce que ça c'est une idée merveilleuse, et, et, enfin c'est une plus-value, euh, ça veut dire qu'on n'a pas la capacité quand on est tout seul sur un bateau, il arrive des événements juste dingues, mais on est incapable parce que, bah, es, qu'est-ce que tu veux sur un tard. bouton, c'est trop tard, <rire> voilà. Et, et ça, ça va permettre aussi d'amener une énorme plus-value sur des retours d'images euh, de ce qui se passe vraiment quand on est en pleine mer sur ces événements-là. Euh, événements Alors, euh, l'idée qui se cache derrière, euh, l'idée de traverser le Pacifique à la rame qui sera la fin d'un formidable odyssée. De, tout mes, de toute cette période d'aventure pour moi qui a commencé en 2017 environ avec un tour des Vosges à roule a faut On est trop loin, donc on va arrêter. Euh, non, non, bah, fini. Je finis, que la traversée du Pacifique aura aussi son message, mais on verra ça ultérieurement. Voilà. Eh bien, écoute, merci tout plein. J'espère que tu reviendras nous faire un petit coucou euh, pour Poste. nous raconter ça. Ouais. Poste. Je, je parlerai moins, Jérémy, je te jure. Mais, oui. euh, mais il va pas nous enquiquiner, Jérémy. <rire> Euh, en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir et de discuter avec toi. Et, euh, même si et bah, on poursuit la conversation et ils coupent les caméras. comme ouais, ça. Oui, on... on va poursuivre la conversation ils coupent les caméras. Et pendant qu'ils rangent, mais ils n'en ont pas pour longtemps, on pourra même boire une bière. Allez, ce sera euh, parfait. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Et on ne manquera pas de vous donner des infos sur la suite des aventures de Stéphane. Bonne journée. Au revoir.